<muches> <muches> euh, euh, euh, ok. Euh. <muches> Rimus, Rimus, LOU, elle a choufie. Rimus, Rimus, Valou, elle a choufie. Yeah yeah yeah yeah, Valou, elle a choufie. Yeah yeah yeah yeah, Valou, elle a Y'a toi beaucoup recevant coup en plein dans le plexus. Ils éviteront BPS quand il s'agira de versus Désormais le but est unique Devenir créus Alors sous ma carrière d'art je reste au focus Rap, rap congolais, pine, pine comme émergez Pour émerger pas besoin de consensus Je veux le beat et rien de plus La beat personne est en... C'est relou et le chauffeur 2.5 La bombe à hydrogène dorée incustrée de diamants BPS BPS